Salut à tous, une intro super courte parce que je trouve que mes intros sont déjà trop longues. Euh, du coup, euh, je suis allé au Sapnay à vélo euh, et en montant à pied. Je trouvais que c'était une petite histoire un peu sympa à vous raconter. Donc euh, voilà, profitez bien de la vidéo. Euh, pour ceux qui suivent un tout petit peu mes stories sur Instagram, j'ai peut être une bonne nouvelle à vous annoncer d'ici euh, sur la prochaine vidéo en fait. Et si t'aimes cette vidéo et cette chaîne, euh, abonne-toi, like, partage et euh, on se voit à la prochaine. Ciao Un petit vélo marche et vol. On va aller euh, au Il y a. 15 bornes à vélo et on va enchaîner avec une petite montée de 500 600 mètres de dénivelé aujourd'hui je triche je prends le vélo électrique allez à toutes forcément allez Déco est par là et on va s'arrêter à Grosnez juste là. là. Voilà, champion du département. On est parti. merci, merci. Love love. L O V E spells love. C'est reparti pour le vélo. Et maintenant, il va falloir rentrer à la maison. Et couvre-feu oblige. Il me reste 40 minutes pour rentrer. J'ai mis 34 à l'aller. Il va falloir traîner quoi. Allez, c'est oh, parti. Et voilà, retour au point de départ. C'est une belle balade. La ah, roue du forçage, encore une fois. Euh, si cette vidéo vous a plu, euh, bah voilà, euh, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, tout ça. Euh, moi, euh, on se voit la prochaine fois pour euh, d'autres aventures.